Bonjour tout le monde, c'est William, content de vous voir. Aujourd'hui, on va faire une vidéo SQDC, la Review 253. Je vous présente le Rockstar Tuna de la compagnie biologique T-God. Toujours un plaisir de vous voir. Tout dernièrement, on avait vu une nouvelle variété de la compagnie The Green Organic Dutchman. Ils en ont sorti un autre en même temps, Rockstar Tuna. Il n'y a pas d'autres produits là, euh, Tuna à la SQDC, c'est le premier. J'ai déjà essayé des produits Tuna, euh, Dead Tuna, Black Tuna. Des abonnés m'avaient envoyé du cannabis par la poste. C'était du 4A, euh, c'était vraiment bon. J'avais aimé le Black Tuna, j'avais aimé le Dead Tuna. Donc ici, euh, Rockstar Tuna, j'imagine que ça va être un bon produit. C'est euh, des noms qu'on connaît, le Rockstar, on a le Rockstar avec Grill. À quoi, sont, à quoi on, on s'attend euh, en ouvrant ça? On s'attend à avoir un cannabis euh, vert un peu de brun, pas de couleur, pas de taches de mauve, pas de taches d'orange, euh, ça va être des concombres assez lisses. Euh, par contre, c'est mal à la main ça, hein? mais j'ai trouvé quand même assez lisse pour des cocottes mal à la main. Euh, pas vraiment là, de foxter hein? on a appris ça dernièrement, c'est des petites coches là, qui sont sur les cocottes, là. C'est ça fait la structure de la cocotte là, euh, très différente de l'une de les autres, quand, qu ils, quand, qu ils, quand qu ils en possèdent. 20.06 de THC, très bon pourcentage, donc euh, j'espère qu'avec les terpènes, ça va faire un bon mélange, et puis que le buzz va être bon. Euh, Qu'est-ce qu'on aime de T-God, c'est leur buzz particulier. Euh, ça fait quatre produits que j'essaie d'eux. J'ai pas vraiment aimé leur euh, 2 de 3 de leurs produits 3.5. Le dernier, euh, le buzz était vraiment spécial. Là, si vous avez vu la vidéo, c'est un des cannabis qui m'a le plus gelé de la SQDC. J'ai peut-être mis ça sur le dos, j'étais fatigué. Euh, Aujourd'hui, j'ai eu plus de sommeil. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de voir si ce produit-là va autant me geler. J'avais beaucoup aimé le 28 grammes de la compagnie de Green Organic Dutchman. Pour le buzz. Pour le buzz. Quand je l'avais essayé, c'était un pinène, hein, le 28 grammes de T-God. C'est un produit mélangé, c'est jamais la même chose. Euh, moi, j'avais pris, j'avais eu un produit avec pinène comme terpène dominante. Et je l'avais aimé. Puis le buzz était très bon. Euh, j'avais été surpris. Par la suite, j'avais essayé les deux produits 3.5. J'avais été vraiment euh, déçu parce qu'il n'y euh, avait rien qui se démarquait. Et puis là, le produit 3.5 qu'on a essayé dernièrement, le GG4. Vraiment un buzz euh, tellement intense dans la tête, là, dans le front, que je, je trouve ça désagréable. Euh, C'est un gros buzz, mais ce n'est pas un buzz que j'aime. On roule ça. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Rockstar Tuna Je, je m'habitue pas au pot euh, Je ne pas là-dessus Je sais qu'on peut les mettre inclinés Mais je n'ai pas l'air d'un gars qui veut mettre ça incliné trop trop Donc, Un carton avec euh, un morceau d'aluminium Encore une fois c'est bon deux fois de suite avec le GGK. Mon ne est pas parfaite encore à cause du coronavirus. Mais j'ai la première arôme pareil. Ça, on appelle ça... Euh, pas du givrage, mais de la résine. Hein? C'est résineux, ça colle. Belle cocotte ici. Parfait, donc on va regarder ça plus près. Je vais regarder un 5 mm rapidement. Il n'y a pas de secret, c'est vraiment euh, vert avec euh, un peu de brun. Je le trouve un peu plus, c'est Indica, il est, il est dense, il est dense. On regarde ça plus près On est de retour avec le Rockstar Tuna de T-God. Donc... Euh, un peu différent des autres qu'on a trouvé avant, c'était vraiment toutes des cocottes de la même grosseur. Sur une chanson, on en a une grosse, mais regardez, c'est pas euh, super là euh, givré. Je, je, on a de la misère à trouver tricon même là. J'ai mis lunettes devant, dans mes, dans ma face, et puis pas impressionné là. Euh, c'est l'humidité. Parfaite là, c'est givré, pas givré pardon, euh, résineux. Hein? Il y a de la résine, on sent que c'est gommant, mais c'est pas blanc de trichome. Hein? C'est pas blanc de trichome. Un peu de feuille ici là me fait dire là, que c'est vraiment trimé à la main. Faire un petit zoom encore, là, mais. C'est pas impressionnant. C'est pas impressionnant. Ok, je pense que c'est le moment d'en fumer un. On est de retour avec le Rockstar Tuna de Tiga, d'un produit biologique. Avant de l'allumer, je voudrais remercier mes commanditaires Shop Urban Ice qui offre des bijoux, j'ai un code promo de 25% dans la description. J'ai aussi Indoor Growing Canada, le lien est en bas dans la description. Meilleur site pour les produits de la culture de cannabis. Le buzz, si buzz fort, euh, ça va quand même impressionner. Mais juste comme ça, là, à vue, je veux des trichomes. Je, veux, je veux, je veux des couleurs pas assez impressionné, c'est 40$, 39$ et 40$, écoutez, j'ai peur que ce soit le dernier produit t god que j'essaie, euh, c'est cher, c'est cher, j'ai pas les moyens de me payer ces cannabis-là à 39$ et 40$, il euh, y a tellement de produits à 30$ là, qui font la job, euh, qui sont vraiment meilleurs. Là. On, on, on s'entend, on doit sûrement payer pour le biologique. C'est clair, clair, clair. En tout cas, euh, c'est clair qu'ils vont tout baisser. J'ai juste à penser à Tweed, à Namasté, à Dubon, T-God. Ça va descendre. Ça va descendre. Euh, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. C'est inévitable. Ça a été enveloppé le 11 septembre. C'est un nouveau produit. Donc, euh, on allume ça immédiatement. Donc, la variété Rockstar Tuna, pareil comme le nom. Hein, des fois, les compagnies donnent des noms bizarres, mais eux, là c'est vraiment le nom de la variété. Les terpènes, cariophyllène, myrcène, humulène, limonène, bisabolol. Et pour les arômes naturels, fruité, sucré. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a un petit goût gazi, avec une petite touche d'épicé. On y va. J'ai hâte de voir le buzz dans 5-10 minutes. Mais euh, mon odorat n'est pas à la perfection, les gars. Je ne veux pas vous mentir. Euh, le buzz va parler de lui-même. Mais je pas mon odorat à 100%. Euh, quand j'ai roulé mon joint, je l'ai respiré, je l'ai senti. Euh, j'ai l'impression que ça a un petit goût de gazi. Pourtant, c'est pas écrit diesel. C'est ça qui m'a mis en erreur. Je peux pas te dire que c'est fruité. Je ne goûte pas le fruité du tout. Mais il est agréable. La misère mon boy, la misère. Pas convaincu. Euh, J'ai l'impression qu'il y a un peu de bizabolol qui, qui en ressort là. C'est une terpène qui est assez rare, mais quand elle est présente, là, ça a un goût particulier. <coughs> Indica pourcentage là, qui peut aller de 20 à 27 j'ai eu 20 je suis vraiment malchanceux chanceux là, pour ce qui est des pourcentages possibles à lsqdc euh, c'est sûr que je me suis fait commander ça par le livreur c'est pas en succursale d'après moi il passe là, les taux de thc les plus bas parce que les gens en succursale quand ils posent la question ah 20% je vais revenir je vais attendre de prendre un 23 24 Le siège social est en Ontario, mais ils ont une usine à Valleyfield, au Québec. C'est une compagnie là, qui est euh, responsable, qui fait attention au, euh, ses, euh, à son utilisation d'électricité. Ils font attention à leur emballage. Hein, C'est en vitre, donc ce n'est pas du plastique. Ils essaient de consommer le moins d'eau possible. Euh, tout ce qui C'est euh, tout axé vers l'environnement. En tout cas, les deux, je viens d'essayer, le Rockstar Tuna, avec le GG4, sont meilleurs que les deux autres que j'avais essayé au départ. Là. Euh, le 3.5 était le LA Confidential. Et puis l'autre. Euh, <coughs> là je ne m'en souviens plus. Euh, c'est un peu loin, là. On va, on va essayer de le trouver, mais c'est un peu loin. T-God, Green Organic Dutchman, euh, ils sont à la bourse. Euh, donc on va aller trouver ça ici Oh my god Oh my god Aujourd'hui ça a perdu 14% 13.73% en Une journée Oh my god Et Quand j'avais fait la vidéo de, Du GG4 L'action euh, était à 28 sous Maintenant elle est à 22 sous Oh my god Oh, my God. 28 à 22 sous. Oh, my God. Oh c'est l'enfer, bro. C'est l'enfer. 22 sous. 22 sous. Euh, c'est pas encourageant. C'est pas encourageant. Euh, leur produit, 28 grammes, produit mélangé, comme la compétition. Comme la compétition. Mais Afria, eux, sont capables de, de mettre leur euh, variété. Hein. On sait que... Petite pof, ils doivent sûrement demander à la SQDC d'inscrire la variété de cannabis à chaque fois qu'ils ont une batch. À chaque trois mois, la SQDC doivent faire des changements sur leur site parce que c'est pas le même cannabis qui est dans le sac pour les petites pof. Toutes les compagnies qui offrent des 28 grammes avec des produits mélangés devraient dire à la SQDC c'est quelle variété qu'ils ont présentement. L'inscrire sur le site de la SQDC. Trois mois plus tard, changer le nom, changer la variété. Il y a eu des nouvelles euh, variétés hein, aujourd'hui sur le site de la SQDC, un produit de Organigram. Il y a aussi euh, la variété, c'est Friesland. Freezland là, c'est une coche en haut du M39, un 28 grammes à 144$, je peux pas acheter du Freezland à 144$, j'ai pas les moyens d'être ça là, au moins c'est écrit Friesland, c'est pas un produit mélangé, mais je irais pas me chercher un Freezland. Euh... <rire> Freezland là, dans mon temps, moi le M39 c'était vraiment la rive sud de Montréal, et puis, pour moi, le Friesland, c'était la rive nord de Montréal. C'est ça que j'ai dans la tête. Pour moi, c'est ça. La Friesland, là, ça veut dire lanodière, ça veut dire euh, Laurentide. Ça veut dire lanodière, Laurentide. Et puis, euh, le M39, c'est la rive sud. Là, genre euh, Longueuil, là, tout ça. ça c'est ça que j'ai dans ma tête. Donc, euh, Trailblazer, 28 grammes. On y va avec le Friesland. Il euh, y a aussi un autre produit qui s'appelle Fleur de lys. Euh, ça n'a pas rapport avec euh, Emerald L Thérapeutique et Souvenir, euh, on parle ici de Fleur de lys, Là, ça a le rapport avec 48Nord, 48Nord et Fleur de lys, Ben, leur fournisseur, là, leur, le, le nom en haut d'eux autres, là, ça s'appelle Delchen Thérapeutique. Ça nous reste pas dans la tête, ça. Hein? Delschen Thérapeutique, là, je pense un, une compagnie allemande. On sait qu'en haut de ça, c'est Tilray. Mais Tilray, on dit, on va garder ça pour médicinal, le mot Tilray. Puis pour le récréationnel, là, on, on, va, on va acheter. On, je pense, je pense qu'ils ont acheté. Je pense qu'ils qu font affaire ensemble. Peut-être qu'ils ont acheté. Puis, euh, je sais pas si, Une compagnie pharmaceutique, là, Thérapeutique. Mais je ne sais pas si on un réseau. Non, en tout cas, peu importe. Ça finit là. Euh, des chaînes thérapeutiques, c'est les autres qui ont marque fleur de lys, puis les autres qui ont 48 Nord. Puis des chaînes thérapeutiques, ben c'est Tilray qui ont ça. Bon, donc euh, ça buzz, pareil. Pigod biologique, euh, il me buzz ces, ces produits-là. Euh, J'avais pas eu cet effet-là, je pense, avec le LA Confidential, mais je l'avais eu avec le 28 grammes, mon homme. J'aime pas les arômes trop trop, mais ça bosse bien. Je, je dis que j'aime pas les arômes trop trop, mais les deux derniers, c'est quand même bien, mais encore là, ce coronavirus-là, man, ça... je suis pas capable de sentir deux, trois terpènes, comprends-tu? J'espère que le Bisabolol, il sent pas super fort. Je l'aime, je l'aime, les gars, mais... Je vais essayer d'étirer mes vidéos cest temps-ci pour les reviews SQDC. Euh, je vais faire beaucoup de top 5, euh, top 3, top 10, top 20, top 100. Non, non c'est une joke. Je vais faire beaucoup de palmarès euh, dans les prochaines semaines. Car euh, il paraît d'ici deux, deux semaines, là, trois semaines... Mon odorat va revenir à 100% euh, dans 3 semaines. Ça va faire deux mois que j'ai eu le coronavirus. Et habituellement, là, deux mois, c'est le maximum pour retrouver son odorat euh, par rapport à cette maladie virus. Donc, euh, essayez ça, un T-God. Essayez ça. Euh, essayez le Rockstar Tuna ou le GG4. Moi, je pas les deux autres, là. On va là. Mon il est lent. le lavoir, mon ordi est là. Le il est lourd. Hein? Prends du temps avant de, de l'auder. Télécharger. Donc, euh, Harmonie Bio, Unité Bio. J'ai pas tripé là-dessus, Ben Et puis là, il y a le Rockstar Tuna et le GG4. Les deux, des produits bio. Ils Zijel, man, c'est... C'est pas du 12%, c'est du 20%, mais j'imagine que les terpènes font leur job. 39 et 40, man. C'est cher, c'est... Mais ceux qui sont euh, euh, vegan, au moins ils, ils boivent une sorte de sais, sont, Ils sont prêts à payer les autres, ils sont prêts à payer plus cher. Le premier, ils ne regardent pas le prix. Puis, ils vont, ils vont trouver leur variété. T'sais, ils commencent à avoir des choix. Sirène, hein? Sirène, c'est la compétition. Euh, la compagnie Anchor, hein? la marque de commerce Anchor. Elle va mourir, ça. seule seul, là-même. Je ne sais pas. Donc que j'avais fumé ça, le sirène. No. Comment rien dit, man? Ah, oh, on n'aura pas le même visage la SQDC dans un an, hein, c'est garanti. Il euh, y a vraiment beaucoup de produits qui vont changer, des marques qui vont disparaître. Je euh, suis à penser à EXO, là, je l'ai dit dernièrement, hein, on sait qu'Exo ils n'ont plus euh, le AK-47, le contenant jaune. Ils n'ont plus le Purple Berry, le contenant turquoise. Ils ont plus leur faux Blue Dream. Avec leur contenant orange qui était du Serious Happiness. Euh, Je n'ai pas d'autres idées qui me reviennent comme ça. Euh, le Purps. Pourquoi il n'y a plus le Purps à Grell euh, Master Cush. Hein, ça n'a pas resté longtemps avec Grell, le Master Cush. Mais on les voit dans les autres provinces. Les autres provinces euh, ont d'autres variétés de Grell. Mais nous, non. Je ne sais pas pourquoi qu'on est puni, mais que voulez-vous? Il y a aussi le pink -couche, euh, de Broken Coast qu'on a hâte de voir à la SQDC. Il existe dans les autres provinces. Donc, soyez attentifs à la chaîne euh, Weedman. Plusieurs vidéos euh, s'en viennent. Si vous êtes impatient, vous pouvez toujours aller sur mon Patreon. Un euh, dollar par mois et vous avez accès à tout Patreon. Il y a des euh, vidéos mises d'avance par rapport à YouTube. Donc euh, Et puis, c'est aussi pour m'encourager, 1$ dollar par mois. Donne un pouce à la vidéo. Tu peux aussi donner un commentaire. Euh, J'aimerais beaucoup que tu ailles sur mon Instagram. Oui, weed Command, il y a des photos mises à jour sur ma Grow. Et tu peux voir mes plans. Donc, je remercie tout le temps les gens là, qui me donnent des euh, commentaires pour euh, devenir Master Grower. Euh, vraiment, vraiment, euh, des commentaires vraiment diversifiés. Si, si vous les voyez, les commentaires, ou même si vous les lisez, vous voyez vraiment là, euh, trop d'eau, pas assez d'eau, trop petit pot, gros pot, pas assez de terre, trop d'engrais. Euh, mauvais ph, bon ph, euh, bon engrais, c'est de tout, c'est de tout, on, on pige, on pige, euh, on choisit et puis on, on trouve son compte, on trouve son compte, si, si, si vous trouvez, vous avez, ah maintenant vous n'êtes pas d'accord, cherchez, vous allez trouver votre réponse, cherchez, cherchez un peu, lisez les commentaires, soyez attentif, euh, peut-être passer à côté, mais la réponse est là, la réponse est là. Donc, euh, ça rend agréable, c'est très agréable. Indica 20%, oui. Oui, oui, c'est. C'est un indica. <rire> <C 'est... rire> je, me, je me trouve drôle. C'est bon signe. C'est très, très bon signe de se trouver drôle. C'est très bon signe. Alright. Appelant de déraper. Ça oh, dérape. Avant de déraper, on va couper ça comme ça. Et puis j'espère te revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Peace.